Bonjour, je suis Marie-Laurent Goran, directeur du Centre américain à Abidjan, où je suis. Et je remercie l'audience d'être aujourd'hui présente pour écouter notre conférence en ligne sur l'AGOA. Nous aurons des experts qui nous présenteront donc les ABC de l'AGOA et comment est-ce que ce programme exceptionnel est bénéfique pour l'Afrique et pourrait constituer un outil essentiel pour renforcer le commerce entre les deux pays c'est-à-dire tout le continent africain et les États-Unis. Vous entendrez donc des idées d'entrepreneurs expérimentés sur la croissance des entreprises et l'augmentation des exportations ainsi que sur les différents exemples de réussite que nous connaissons depuis le début de la Goa. Nous accueillerons aujourd'hui des auditoires venant de cinq pays, donc de cinq ambassades américaines notamment Abidjan, je me suis, où je suis et Damako, le Mali, l'ambassade de Dakar au Sénégal, l'ambassade de Lomé au Togo et l'ambassade des États-Unis à Cotonou au Bénin. Depuis donc son arrivée en vigueur en 2000 dans les années 2000, Lagoa a été la pierre angulaire de l'engagement économique des États-Unis en Afrique précisons, en Afrique subsaharienne. Et chaque année, nous organisons un forum de l'AGOA qui rencontre et qui met en contact, qui rassemble donc les autorités en matière de commerce sur le continent africain et les différents pays éligibles à l'AGOA. Nous avons aussi des hauts dignitaires du commerce américain qui sont présents à ces différentes rencontres de l'AGOA. Cette année, le 18e forum de la loi s'est tenu ici à Abidjan. Donc nous avons connu et rencontré beaucoup de personnalités dans le domaine du commerce et la délégation américaine qui était donc conduite par le représentant américain adjoint au commerce. Je citerai donc Sébastien Mourame et le, la délégation africaine tout entière était représentée par l'Union africaine, donc le ministre, le commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine, à savoir, monsieur Albert Mouchang. Nous avons fait beaucoup de rencontres durant ce forum. Mais aujourd'hui, nous allons écouter deux autres experts. Il s'agit donc de monsieur Diallo de l'ambassade américaine de Bamako, au Mali. Monsieur Diallo a sa biographie ici. Je vous dirai par exemple que monsieur Karadialo travaille pour l'USAID Ouest africain et il est consultant spécialiste de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, c'est-à-dire. C'est le spécialiste de l'AGOA que nous avons plusieurs fois rencontré, ici même à Abidjan pour l'animation de plusieurs séminaires. J'aimerais préciser que Monsieur Diallo est basé à Dakar au Sénégal et fournit donc des formations partout dans les pays éligibles à l'AGOA en Afrique. Notre second spécialiste, et M. Vital Sounoubou, fondateur et PDG d'Export Group. Il est également Yali, Yali Fellow. Et M. Vital Sounoubou est entrepreneur africain. Il est né à Porto Novo, au Bénin, et il a figuré sur la liste des moins de 30 ans, dans 30 ans, et publié par le magazine Forbes Africa en 2016. Il fait partie des fellows du groupe Yali, il est Yali alumni depuis 2014. Il est aussi alumni du Tony Mouloulou Entrepreneurship Program depuis 2015. Voilà donc nos deux spécialistes qui vont nous entretenir sur la question de lago Sans plus tarder, nous allons passer la parole donc au premier, c'est-à-dire à Cara Diallo. Cara Diallo, vous avez la parole. Bonjour Marie, Bonjour. et bonjour à toutes les ambassades qui sont connectées avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer Marie, est-ce que vous avez une question ou bien vous voulez que je parle de façon générale de, de l'AGOA Je pense qu'il faut nous donner quelques lignes avant la question. D'accord, très bien. Euh, disons que l'AGOA, c'est la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique qui, comme vous l'avez dit, a débuté en 2001 et qui porte surtout sur des mesures tarifaires. C'est-à-dire que l'AGOA permet une franchise en droit de douane à plus de 6500 produits aujourd'hui, en provenance donc des pays de l'Afrique subsaharienne qui sont éligibles. Cette année, en 2019, nous avons 39 pays de l'Afrique subsaharienne qui sont éligibles à l'AGOA et qui ont la possibilité donc, de pouvoir exporter euh, vers le marché américain. Euh, pour ces pays-là, généralement, il y a des, euh, des critères d'éligibilité euh, qui sont euh, d'une une dizaine de critères, euh, parmi lesquels les plus importants sont, bien entendu, euh, la bonne gouvernance, notamment les questions de démocratie, mais également les questions euh, de barrières commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Euh, il y a les questions de protection des droits des travailleurs, euh, de, de promotion des investissements et du commerce, euh, etc. Donc c'est sur la base de cette euh, dizaine de critères que les pays euh, euh, éligibles sont évalués par euh, l'USTR chaque année et euh, l'éligibilité des, des pays pardon, est donc prononcée par rapport à cela. Euh, en ce qui concerne les produits, il y a... 6500 produits qui sont concernés actuellement. Et la liste donc de ces produits-là est disponible sur le site web de AGOA, www.agoa.info. Donc, pour ceux qui veulent vérifier si leurs produits sont éligibles à l'AGOA ou pas. Euh, troisième conditionnalité, c'est les règles d'origine qu'il faut respecter. Euh, en la matière, il y a deux, deux, deux règles soit la matière première qui a permis de fabriquer le produit est déjà originaire d'un pays éligible à la Goa, soit l'entreprise a importé euh, des matières premières euh, d'un pays donc qui n'est pas éligible à la Goa. Et en cette euh, circonstance, l'entreprise devra donc justifier euh, d'une valeur ajoutée de 35 pour pouvoir atteindre les, les règles d'origine. Donc, une fois que les règles d'origine sont atteintes, il faut juste exporter le produit euh, sur le marché américain sans que cela ne rentre euh, dans le commerce d'un pays tiers. Et la boucle est donc bouclée. Euh, L'importateur au niveau des États-Unis pourra demander euh, la franchise en droit de douane sur les produits euh, dans le cadre de l'AGOA et le produit ne paiera pas de droit de douane. Voilà. Et Merci. la mesure vise surtout à donner de la compétitivité en fait, aux produits qui proviennent des pays qui sont éligibles à l'Agoa comparé à, à des produits similaires venant d'ailleurs. Merci, merci, M. Caradiallo. À présent, nous allons euh, demander à Vital. Vital, es-tu connecté je Très bien. Je suis nous aimerions vraiment vous écouter et vous, vous, vous entendre et comprendre comment est-ce que euh, votre, la croissance de votre entreprise a été peut-être boostée par l'Agoa et comment est-ce que vous pouvez avoir des success stories concernant l'utilisation et l'application des différentes règles d'exportation de la loi Vous avez l'antenne. Merci, merci pour votre question et bonjour à tous. Alors, il est un peu tôt le matin ici, je suis à Austin, au Texas. Je me suis levé très tôt pour les conférences depuis le matin. Alors, ce que je peux te dire, c'est déjà ce que nous faisons, c'est la promotion de l'exportation par les petites et moyennes entreprises africaines vers aussi bien euh, l'Afrique que d'autres régions comme l'Amérique. L'une des principales euh, opportunités, je dirais, euh, parce que nous avons beaucoup parlé de, de tout ce qui ne va pas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, euh, c'est l'accès à l'information commerciale, l'accès au paiement et l'accès à la logistique. Ce sont les trois critères qui permettent de créer euh, des relations commerciales entre deux personnes et qui puissent ensuite pouvoir euh, euh, entrer dans le cadre de la GOA au niveau, au niveau des les tarifs douaniers. Nous, nous avons, euh, j'ai eu la chance d'être euh, sélectionné pour le YALI en, en 2014 et ça m'avait vraiment per ça permis de, de faire six semaines au Texas, ici à Austin, et, euh, où j'étais à l'université. Et ensuite, j'ai fait un stage à Washington, au Corporate Council in Africa où il y a 85% des investissements directs étrangers américains qui sont faits par leurs membres. Certains de leurs membres, c'est Monsanto, c'est euh, Lockheed Martin, c'est Google, c'est des euh, membres africains, c'est euh, le groupe d'Angote, le groupe euh, de Monsieur Lumelou. Et c'était vraiment une belle plateforme pour moi parce que j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens qui y sont, qui y sont et avec lesquels nous avons pu engager, enclencher des, uh, des relations commerciales. C'est dans la ligne droite de tout cela que je suis revenu en ce moment. Je y reviens souvent. Et je suis en ce moment à Austin, au Texas, où nous travaillons à renforcer le commerce entre Austin et, euh, et le Bénin. Et C'est l'une des choses que nous faisons euh, en général. Jusqu'à présent, ce que nous faisons, c'est euh, de faciliter, de servir de pont entre les petites et moyennes entreprises africaines et, euh, et celles des États-Unis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de ponts. En général, Lagua, il y a beaucoup de grandes entreprises qui en ont bénéficié, un peu comme BMW en Afrique du Sud. Mais les petites entreprises ont toujours beaucoup de peine à bénéficier de, de, ces, de ces avantages fiscaux-là. Et euh, voilà, nous travaillons énormément à ça. Donc je crois que peut-être durant, je ne sais pas si j'aurai une autre occasion d'en parler, mais je récapitule rapidement. Nous offrons une plateforme euh, de e-commerce spécialisée sur l'export, où les PME africaines qui sont légalement enregistrées et qui sont à jour vis-à-vis -vis du fisc dans leur pays peuvent avoir accès sur notre plateforme. Euh, les produits... Qui sont posées sur notre plateforme, nous les vérifions, nous posons toutes les questions nécessaires pour que quand le produit arrive à la, au niveau des douaniers, au niveau des États-Unis, qu'on ne se pose pas trop de questions. Donc ça prépare aussi le, le, la PME à, à répondre à toutes les normes, de, toutes les certifications qui, qui sont exigées par les, les États-Unis, notamment. Les certifications les plus importantes sont sur les, les produits alimentaires en général. Les produits plus simples comme ce tissu que je porte euh, sont beaucoup moins compliqués à exporter. Donc voilà, c'est ce que je peux dire en général. Nous nous aidons sur l'information au commerce On en donnant une plateforme, une boutique en ligne euh, avec sous-domaine personnalisé pour euh, les PME. La, la plateforme est en 92 12 langues. Chaque, chacune des entreprises a, une, a sa boutique, en fait, nous, là, il y et un petit module de petites annonces. Ils peuvent mettre leurs produits, les gens peuvent venir acheter des samples, l'échantillon est commandé pour la logistique et les géré par le réseau postal. Pour le paiement, nous avons résolu la, la barrière du paiement. Alors, J'en je, parlais l'année dernière sur, sur ce, ce même panel, il y avait un gros problème de paiement. Il y a toujours un gros problème de paiement au niveau de l'Afrique. La, Beaucoup de plateformes de paiement dans le monde ont blacklisté l'Afrique la, subsaharienne. et, euh, et C'était un gros problème. Nous, nous avons résolu ce problème grâce au soutien de la banque UBI. Euh, Aujourd'hui, nous avons une collecte de paiements visa, mastercard et de partout dans le monde, et notamment des États-Unis qui viennent directement sur des comptes bancaires dans la zone, euh, la, zone la, la zone francophone africaine. Ensuite, nous avons émis des cartes bancaires, euh, des cartes prépayées avec la banque UBA pour permettre en fait aux, aux PME qui n'ont pas encore euh, un niveau très élevé. Vous savez, il y a, il, souvent, quand on quand il y a une commande d'un produit traditionnel en Afrique, il y a une entreprise qui est légalement enregistrée. Et ensuite, il y a beaucoup de petits commerçants. Il y a beaucoup de petits producteurs dans le village qui, eux, n'ont pas de compte bancaire. Et ce sont ceux-là, en réalité, qui bénéficient après euh, de, de la transaction à la fin. Nous avons mis nos quatre bancaires qui, qui sont connectés à Mumbai, et qui sont, qui sont connectés aussi à PayPal, ce qui permet de, de faire un une compense assez large et assez automatisée au niveau de tout. Donc, voilà. Nous avons facilité un peu plus de 10 millions de dollars de transactions à travers nos, nos, notre plateforme, déjà. Et, euh, et on essaie de travailler à augmenter ça. Euh, donc, c'est un peu pour ça que je suis là. Nous, nous travaillons ensemble avec la Chambre de commerce de... la, la, la Chambre de commerce noire, euh, le Black Chamber de Austin, pour essayer d'augmenter tout ça. Et il y a beaucoup de soutien du département d'État aussi. Donc, je suis très heureux d'être sur ce panel-là. Je serais heureux de répondre yeah. Merci Vital, merci beaucoup. À présent, nous allons passer aux questions-réponses. Le processus, il est très simple. Abidjan commence avec deux questions. Et après, nous passons à Bamako pour deux questions, et Dakar, et Lomé, et Cotonou. Et nous reviendrons à Abidjan. Les questions devraient être brèves et très concises. Nous commençons pour Abidjan la première question avec Monsieur Mbeng. Monsieur Mbeng, je vous prie, allez-y. Bonjour tout le monde. Bien, ma question, j'ai été membre de la Commission Société Civile pour le compte de la GOA et nous avons mobilisé beaucoup de gens qui ont pu s'intéresser. Mais la question est la suivante. Quel est maintenant le rôle que nous, en tant que société civile, a joué euh, en ce qui concerne la Goua sur les années à venir jusqu'à échéance Voilà la première question d'Abidjan. Nous allons peut-être poser la deuxième question d'Abidjan rapidement. Vous êtes prête Allez-y Bonjour tout le monde, je, je, je m'appelle Marianne Chofana, je suis la directrice de NEPSI, and Business Office. Je, suis, je réside au enfin, bureau au plateau. Et nous accompagnons les, les jeunes entrepreneurs, mais vous avez pris plusieurs de mes préoccupations en compte, donc je pense bon. que je vais m'arrêter là. Merci. Très bien. Merci. Nous avons fini avec les deux premières questions d'Abidjan. Et vous avez le, le plateau pour les réponses. Après, nous partirons donc à, à Bamako pour les deux autres questions. Alors, si, si, si personnellement je dois répondre à la question de, de M. Beng, le rôle, à savoir le rôle de la société civile, euh, je pense que c'est surtout un rôle d'information. Parce que quoi qu'on en dise, euh, la loi existe depuis euh, bientôt euh, 19 ans. Euh, il y a toujours un problème d'information, tout simplement parce que euh, chaque jour, il y a des entreprises qui se créent, chaque jour, vous avez de nouvelles personnes qui veulent entreprendre et qui veulent exporter également. Euh, il y a eu beaucoup de sessions d'information dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest que nous, que nous couvrons, mais je pense euh, honnêtement qu'il y a toujours donc, des difficultés, des besoins concernant euh, l'information, pas seulement sur la Goa, mais également sur euh, les conditionnalités pour pouvoir exporter un certain nombre donc, de, de produits vers, vers le marché américain. Et je pense que le, le, la société civile a des relais très puissants en matière donc, de dissémination de l'information qui peuvent être utiles euh, en la matière. Merci, Cara. La deuxième question d'Abidjan était un commentaire. Donc, euh, nous avons perdu cette question et nous passons le relais pour avoir les questions de Bamako. Vous êtes invité, Bamako, avec deux questions. C'est bon, bon, ça va aller. Vais... c'est bon, bon. Bonjour, c'est Madame oui. dit, Salimata je suis la responsable du guichet unique à l'agence pour la promotion des investissements. Je remercie ambassades des États-Unis pour cette initiative. Euh, J'ai une seule question. Je voudrais savoir, depuis euh, la signature de cette convention entre... Euh, les États-Unis et les différents pays bénéficiaires de la Convention, quel est le pays qui bénéficie plus ou qui exporte plus de produits vers les États-Unis? Et je voudrais terminer avec euh, la question de savoir quels sont les trois premiers produits qui sont beaucoup plus exportés vers les États-Unis. Je vous remercie. Oui, mm -hmm. oui. bonjour. Euh, moi, je voudrais savoir les. Les frais de renouvellement de l'inscription. Est-ce que parce que dans les documents qu'on reçoit, on nous dit, on nous demande de faire l'inscription avant la fin de l'année. Et si par hasard il arrivait qu'on renouvelle l'inscription après ce délai-là, est-ce qu'il y a une augmentation de, de frais C'est ce que je voulais savoir. Merci pour vos deux questions à Bamako. Nos parallèles ont le flanc pour la question. Kara et Vital, commence. Bon, euh, oh, Scarra, si vous voulez y aller, ou je, je, peux, je, peux, je peux bondir aussi. Allez-y, allez Vital, allez-y, il n'y a pas de problème. OK, très bien. Alors, si vous permettez, je vais apporter une petite pierre à la question précédente qui était à Abidjan, je pense, non? Euh, la question relative au rôle de la société civile. Moi, je pense qu'il y a un rôle important sur la formation relative à la certification, au packaging et au marketing. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, que beaucoup d'entrepreneurs de, qui démarrent ne comprennent pas par rapport à la GOA. La GOA, c'est là pour faciliter euh, l'exportation vers les États-Unis en, en, en enleve, enlevant les tarifs douaniers. Donc, c'est déjà un investissement que le gouvernement américain fait dans, dans la facilitation du commerce. Mais le reste du travail, il y a beaucoup de travail que l'entrepreneur lui-même doit faire. Euh, notamment quand vous voulez envoyer les produits aux états unis il faut de la certification. Je pense que la société civile peut former les gens par rapport à la certification. Le paquet est l'emballage est important parce que si vous avez, même si vous avez le meilleur miel du monde et que vous l'emballez mal, personne ne va l'acheter. Euh, le, la, le troisième point c'est marketing, c'est essayer de... Il y a beaucoup de, de web marketeurs qui sont membres de la société civile et je pense que c'est un peu le manque qui joue leur rôle pour aider les producteurs africains à, à faire connaître leurs produits. C'est juste une parenthèse sur la question précédente. Pour revenir sur la question euh, euh, actuelles, celles relatives aux pays qui ont le plus bénéficié. Alors, je, je, je, je consulte un peu mes chiffres. Oui. Il y a une donnée que, que les gens n'aiment pas beaucoup que, que je donne, mais euh, l'Afrique du Sud est un des plus gros bénéficiaires parce que c'est un pays qui, a, qui est prêt, qui, euh, qui savent ce que c'est que l'exporter. En général, un des plus grands bénéficiaires de la loi c'est BMW. Euh, alors, vous allez me dire que vous n'êtes pas exactement <rire> le même style que BMW, mais voilà les entreprises qui savent ce que c'est que de répondre aux certifications. Ils respectent les, les critères de, de, de, de transformation à 35% au moins à l'intérieur du, euh, du, du continent et ils en profitent. Donc je pense que euh, une, des, une des plus grandes choses à faire euh, par les autres pays, alors le pays qui en a le plus bénéficié, je, je, je, je ne sais pas, je ne saurais le dire, mais j'ai je, je je tendance à croire que c'est l'Afrique du Sud, euh, d'après les données que j'ai. Le plus gros travail, c'est parce qu'eux, ils savent. Comment répondre à une certification, comment remplir les documents. Et je pense c'est un peu là en ça qu'il faut qu'on renforce un peu nos entrepreneurs, parce que beaucoup viennent et espèrent qu'il y ait des dons et ce genre de truc. Mais arrêtez, c'est pas ça. C'est du commerce, c'est compétitif. C'est comme quand vous allez au marché, vous avez eu du poisson, vous voulez vous battre pour que le client s'en que vous avez le meilleur poisson. n'allez pas demander forcément au client de venir vous donner un don pour euh, pour faire un meilleur poisson. Mais ce que je veux dire, c'est il faut qu'on qu comprenne que la Goa c'est vraiment commercial. C'est fait pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays et faciliter la croissance entre les deux pays. Donc voilà ce que, je, ce que je voulais ajouter. Merci. Cara quelque chose à Merci ajouter? Marie. Oui, merci. Si j'ai bien compris la question de Madame Diakité, quels sont les pays qui exportent le plus dans le cas de la Goa Et je pense que Vital a commencé par l'Afrique du Sud. C'est tout à fait vrai. L'Afrique du Sud euh, euh, se place en deuxième position juste derrière euh, le Nigeria. Ensuite, nous avons euh, d'autres pays tels que euh, le, le Congo, le Tchad, euh, l'Angola, qui exportent énormément, euh, surtout des produits pétroliers. Donc, le premier produit qui est exporté dans le cadre de l'Agoa, ce sont les produits pétroliers. Euh, ensuite, nous avons d'autres pays euh, qui, de plus en plus, se sont spécialisés dans l'exportation euh, des vêtements. Donc, les vêtements, les habillements constituent le secteur euh, qui bénéficie le plus de l'agua en dehors donc du secteur euh, pétrolier et en la matière nous avons des pays comme euh, le Kenya euh, comme euh, Madagascar comme euh, l'île Maurice donc euh, comme le Lesotho qui s'illustrent donc dans l'exportation de ces types euh, de produits en ce qui concerne les produits agricoles euh, la bonne nouvelle en fait c'est que euh, la plupart des produits agricoles euh, qu'on appelle les, les matières premières, donc les produits agricoles non transformés, euh, sont déjà à un taux de droit de douane de 0%. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de l'AGOA. Mais tous les autres euh, sont euh, éligibles et dans le cadre du système généralisé de préférence et dans le cadre de l'AGOA. Ce qui fait que les entreprises qui avaient euh, l'habitude d'exporter dans le cadre du système généralisé de préférence préfèrent continuer à utiliser le GSP et n'utilisent pas l'AGOA. Mais nous avons d'autres entreprises, notamment les nouvelles entreprises qui sont venues après euh, de, les années 2000, utilisent euh, donc l'Agoa. Euh, si on parle d'un pays comme la Côte d'Ivoire, euh, qui est le premier pays exportateur donc, de produits agricoles euh, vers le marché américain, qui exporte plus de euh, 1,2 milliard, euh, 200, 200 millions, donc euh, en termes de, de, de chiffres d'affaires, en termes d'exportation sur le marché américain et c'est des chiffres qui sont en, en, en dollars. Donc ce qui est encourageant de voir dans le cadre de la Côte d'Ivoire c'est que de plus en plus les produits sont des produits transformés. Euh, euh, cette année on a vu beaucoup de chocolat transformé donc à partir de la Côte d'Ivoire qui a été exportée vers les États-Unis. On a vu également des thons euh, transformés dans des boîtes de conserve qui ont également été exporté donc vers les États-Unis dans le cadre de, de la Voilà ce que je pouvais dire par rapport à, à, à la question de Mme Diakuité. Concernant Mme Maricot, euh, c'était par rapport à l'enregistrement et aux frais. Bon, je, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'enregistrement euh, au, au niveau du FDA Je pense que ça doit être ça. Parce que pour Lagoa, il n'y a pas d'enregistrement. Concernant Lagoa, on n'a pas besoin de s'enregistrer. Mais maintenant, les entreprises qui veulent exporter euh, des produits alimentaires sur le marché américain euh, doivent s'enregistrer au préalable auprès de Food and Drug Administration, auprès du FDA. Alors, si vous faites l'enregistrement vous-même sur le site web du FDA, il n'y a pas de frais à payer. Mais si vous estimez que vous devez passer par une entreprise tierce qui pourrait également faire votre enregistrement et vous fournir d'autres services à la clé, Là, vous devez payer cette entreprise intermédiaire-là euh, qui va faire votre enregistrement auprès du FDA. Donc, le, euh, chaque deux ans, euh, FDA euh, demande aux entreprises de mettre à jour leurs informations euh, donc, afin de s'assurer que ces informations sont actualisées. Donc, euh, c'est ça euh, euh, euh, l'actualisation dont vous avez parlé. La dernière actualisation, c'était en décembre 2018. Ce qui veut dire que la prochaine actualisation sera à, à partir d'octobre 2020. Et pour le FDA, en ce qui concerne le FDA, il n'y a pas de frais à, à payer pour uh, l'enregistrement. Il n'y a pas de frais à payer également pour uh, l'actualisation. Sauf si vous passez par des, des entreprises diers. Merci Cara. Merci Cara. Vital, tu as quelque chose à ajouter concernant ces deux questions Sinon, nous passons directement à Dakar. Le public de Dakar Bon. Bon. Dakar, Dakar, la... voilà, Dakar va attendre le prochain tour pour poser sa question. Ok, donc merci Dakar. Nous passons à Lomé. Est-ce que le public de Lomé nous attend Est-ce qu'ils sont avec nous, Lomé Oui, Lomé en ligne, on vous entend. Très bien, Lomé. Vous, en vous, vous pouvez poser vos deux questions, nous vous entendons très bien. D'accord. Qui okay. Oui, merci beaucoup. Euh, le public de l'OME vous salue. Et par rapport à la question de la certification, nous voulons savoir sur le plan ou des produits agricoles, est-ce est que la certification serait sur le plan national ou bien sur le plan régional Parce que nous attendons parler également de, au niveau de la CDAO qu'on qu est en train de préparer en tout cas. Euh, une autre certification, est-ce que c'est au niveau régional ou national qui nous permettrait de bénéficier euh, de ces avantages-là Merci. Merci. Une deuxième question Une deuxième question de Pulomé Oui, merci. Bonjour, moi c'est Chantal Mensa à Web Togo. J'ai une question pour euh, M. Vital. Uh, vous avez parlé de votre boutique en ligne, j'aimerais savoir uh, uh, comment on s'y prend. Et l'autre chose par rapport à nos produits, une fois qu'on ouvre une boutique en ligne, est-ce qu'il faille que nous-mêmes nous trouvions un représentant aux États-Unis par rapport à nos produits ou bien uh, les produits vont se prendre à partir d'ici? J'aimerais comprendre et, et aussi si après vous pouvez vous, nous donner votre site euh, là, on va pouvoir euh, visiter. Merci. Voilà, nous avons reçu les, les questions de l'OMÉ. Nous attendons la réponse. Nous commençons donc par Vital. Alors, je n'avais pas très bien entendu la première question. J'ai bien noté la seconde question, par contre. Est-ce que vous pourriez m'aider un peu à me rappeler la première question? La première question de l'OMÉ sur la certification. Est-ce que cette certification prend en compte le point national ou est-ce qu'on doit voir cette certification sur le plan régional? Oui, alors, euh, les certifications pour envoyer vos produits aux États-Unis, vous devez répondre aux normes américaines. Euh, les normes, c'est en fonction de là où vous envoyez votre produit, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Très bien, Cara Cara, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose en ce qui concerne la certification euh, Oui, Marie, ce que je voudrais dire par rapport à la certification, c'est que la certification certi n'est pas, pas une obligation. La certification sur le plan réglementaire, ce n'est pas une obligation, mais c'est une demande qui pourrait émaner de l'acheteur. Donc, c'est par rapport à l'acheteur. L'acheteur pourrait se trouver, par exemple, dans un marché de niche nous avons par exemple des acheteurs aujourd'hui qui importent de la mangue séchée, par exemple, du Burkina Faso, et ils sont dans le bio. Donc, dans ce cadre-là, ils vont demander à tout acheteur qui voudrait les fournir d'être certifié bio. Donc, cette entreprise qui pourrait être peut-être à Lomé ou à Abidjan doit pouvoir se faire certifier biologique. Donc, ces produits doivent être certifiés bio et en la matière pour les États-Unis, c'est le NOP. Et nous avons dans la sous-région des, des, des entités qui sont accréditées pour pouvoir certifier des produits des entreprises dans le cadre du N.O.P. Voilà. Et il y a d'autres types de certifications. C'est en fonction vraiment du produit et en fonction de l'acheteur également. Voilà. Parce que souvent, certains peuvent vous dire, il faut que vos produits soient certifiés Global Gap, il faut que vos produits soient certifiés HACCP, etc., tout dépend de la nature du produit et également de, du créneau dans lequel se trouve euh, l'acheteur au niveau des États-Unis. En fonction de ces deux éléments, euh, vous, pouvez voir, vous pouvez essayer de voir est-ce que vous devez euh, certifier vos produits ou pas. Parce que la certification, c'est un investissement qui coûte très cher. Donc, avant de le faire, assurez-vous que réellement, vous en avez besoin. Merci, Cara. Actuellement, nous allons retrouver notre public à Cotonou. Vous êtes non? Cotonou, êtes-vous connecté Oui, on est là. Est Très que bien, Cotonou. Vous avez le micro pour vos deux questions. Oui, oui, oui. Première question. Oui, la première. Allez-y, présentez-vous et posez votre question. Ok, ici c'est M. Belouapis, responsable de la société Africa New Profession. Nous sommes spécialisés dans la confection de vêtements vers l'exportation sur le marché américain. Euh, nous avons un problème sérieux de notre côté ici en ce qui concerne la pénétration du marché américain. C'est difficile hein, de, de vendre les produits bénévoles de, de confection sur le marché américain parce qu'ils sont déjà habitués à un style de vêtements. Mm. J'aimerais savoir quelles sont les techniques marketing en plus qu'on peut ajouter. Pour pouvoir vraiment faire changer de, euh, leur comportement d d un <rire> Très bien, merci, merci. Nous passons à présent à la seconde question, la deuxième question depuis Cotonou. Oui. C'est la deuxième question. Une seule question, n'est-ce pas Une deuxième question la, cette, cette deuxième question-là a été déjà prise en compte lors des les, les, les autres questions. Ouais. Très bien, merci pour l'économie de temps. À présent, nous allons donner l'occasion aux deux aux deux spécialistes de répondre à la question de Monsieur Bello. Nous commençons. Voilà. Oui, vas-y, Vital. D'accord, très bien. Alors, moi, je vais profiter pour répondre en même temps aux deux questions qui m'ont été posées, celle de la Dame de la Web au, au Togo et ensuite euh, pour Monsieur Haffis. Euh Pour la dame de la web au, au, au Togo, je serais heureux de... Alors, mon, la plateforme, c'est exportunity.net. Ce que nous vous offrons en réalité, c'est une boutique en ligne qui, que vous pouvez customiser à vos à vos, à vos, à vos propres couleurs. Les formulaires sont là pour que vous répondiez aux différentes questions qui sont euh, importantes pour qu'un acheteur euh, américain puisse prendre sa décision d'achat. Ensuite, quand l'acheteur veut passer sa commande en ligne, il peut payer directement en ligne et quand vous livrez, euh, au, niveau de, au niveau de la poste, de donner la preuve que vous avez envoyé le colis, nous libérons l'argent à votre niveau. Ce qui donne une, une sécurité des deux côtés. Euh, mon contact, vous pouvez nous écrire sur trade.exportunity.net trade.exportunity.net et nous répondrons à, à toutes vos questions. Mais, trade. Trade comme commerce. Alors, je, re, je reviens maintenant à Monsieur Bello, à fils. <rire> les habitudes, Monsieur, Monsieur Bello, alors, ce que je vais vous dire, c'est que les Américains, ils aiment nos, les habits « made in Africa ». Alors ça, c'est fait au Bénin, ce que je porte. Et euh, à chaque fois que je me suis, euh, je, je sors avec des habits « made in Africa », il y a toujours beaucoup de gens, souvent euh, des Noirs américains, qui s'approchent et qui veulent savoir comment c'est. Il y a beaucoup de gens qui sont même pas Noirs américains qui veulent des, des habits africains. Il y a un très fort trend. Je pense qu'il faut bien juste cibler votre, votre, votre clientèle. Les gens veulent des produits made africains Et quand ils savent que ça a été fait par euh, des, des artisans africains, euh, c'est un, un argument de vente supplémentaire. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec, avec quelqu'un. Les gens sont prêts à payer plus cher quand c'est considéré comme du, du fair trade parce que c'est fait par des gens qui n'ont euh, qui, qui pas tous les avantages. Que les entreprises américaines. Donc, c est, c est, les, gens, les gens comprennent ce genre de choses. Donc, Je pense que pour la pénétration du marché, il faut faire un ciblage. Aujourd'hui, il, il faut utiliser les outils que nous avons aujourd'hui. Nous avons Facebook, nous avons Google. Ce sont de bons moyens de faire de la, de la publicité. Faites de la pub. Il y a, il y a de, de très bons web-marketeurs qui sont un peu partout au Bénin que je connais. Enfin, notre équipe peut vous aider aussi si c'est nécessaire. Mais on fait des formations gratuites là-dessus aussi, au, au, au export, export à, à, à Ghanry. À Benry, nous avons notre, notre export house tout les vendredis soir à 17h. Il y a des gratuites sur les petits outils pour, pour l'exportation. Donc, c'est important de, de comprendre. Les gens veulent vos, vos produits. Il faut juste pouvoir les cibler correctement. Très bien. Merci. Merci, Vital. Cara, tu aimerais apporter d'autres précisions en ce qui concerne les deux dernières questions, à savoir la question de Belo, depuis Cotonou. Cara oui, concernant la question de Bélo depuis Cotonou, ce que je voudrais dire, euh, et ça, ça ce n'est pas pour Bélo seulement, mais c'est pour tous ceux qui veulent exporter, essayez de vendre le produit que le marché veut. C'est très important. Si vous voulez vendre aux États-Unis, c'est à vous d'adapter vos produits par rapport à ce que veulent les consommateurs américains. Mais c'est difficile de changer le comportement euh, d'une population à qui vous voulez vendre. Mais par contre, c'est plus facile d'adapter vos produits euh, aux attentes donc de, de, de ces consommateurs-là. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que les gens recherchent en termes d'habillement. Euh, c'est vrai qu'on a une forte diaspora qui aime euh, euh, peut-être déjà ce que vous faites, ce que Vital est en train de porter, euh, ça se vend. Mais si vous voulez vendre... Donc des, des, des, des containers de produits vestimentaires, je pense qu'il faut aller sur un autre créneau, euh, à savoir euh, euh, l'exportation euh, de vêtements que la majorité des gens peuvent donc euh, porter. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si M. Isidore Couton est dans la salle à Cotonou là-bas, mais c'est un success story euh, de l'USAID au niveau donc, du, du Bénin en matière d'exportation de, de vêtements. Euh, il a commencé euh, petit, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur plein de choses euh, et aujourd'hui euh, je pense qu'il fait la fierté du Bénin parce qu'il exporte des vêtements « made in Bénin euh, » vers les États-Unis. Il a commencé en 2018 et cette année également ça continue, il a, il a des commandes euh, donc, pour ce marché-là. Donc déjà, produisez ce que le marché veut, essayez de respecter les standards en matière donc, euh, de production vestimentaire euh, essayez d'adapter votre unité de production par rapport aux normes du, du RAP et visitez également donc, euh, les salons euh, euh, où les, euh, vous avez des, des, des, des entrepreneurs, des acheteurs euh, visitent généralement. Donc, l'exemple le, en la matière, c'est vraiment euh, le Magic Show donc de, de Las Vegas qui est le plus grand donc, euh, au niveau des États-Unis. Si vous partez là-bas, assurez-vous que vous avez une forte capacité de production parce que vous risquez d'avoir des commandes que vous ne pouvez pas honorer. Voilà. Je vous remercie. Merci. Nous passons à la deuxième série des questions et nous revenons à notre public ici à Abidjan. Nous avons deux autres questions. Madame, allez-y. Okay. Bonsoir à tous. Je suis Madame Juliette Coissy. Je suis la directrice d'une coopérative de transformation de produits agricoles. Ma question est adressée à M. Vital. Est-ce que les produits finis de fèves de cacao pour la consommation directe humaine peuvent trouver un marché dans, dans les rayons de fruits secs aux États-Unis? Merci. Merci. Deuxième question depuis Abidjan. Oui, bonjour, euh, je suis Illay Quadjo. Euh, je faisais partie de la commission Société civile lors de l'organisation de la voie. Euh, ma question, c'est juste vous demander, enfin, vous prenez ça pour nous comme des élèves que vous êtes en train d'enseigner. Hein? Je voudrais que vous soyez plus simple pour nous en termes de certification. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand on veut se faire certifier pour pouvoir euh, exporter des produits Quelle est la méthodologie du point de vue euh, euh, agua voilà. Merci, merci. Vous avez donc les deux questions venant d'Abidjan. Est-ce que nos experts sont avec nous Oui, euh, je suis là. Oui, allez-y. Vous pouvez commencer, Vital. Alors, il euh, y, y a une question qui m'a été adressée. Euh, merci. Il y a une question qui m'a été adressée euh, par rapport aux produits secs, les fèves de, caca, euh, de cacao, si j'ai bien noté. Oui. Euh, alors, vous avez parlé de rayons. Et du coup, ça fait que je vais changer de registre complètement. Mm -hmm. euh, tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, est très adapté pour les produits comme les produits vestimentaires. Les gens peuvent commander un produit vestimentaire en ligne euh, et le, le recevoir chez lui, chez eux. C'est plus facile de le faire depuis l'Afrique, ça, c'est pas compliqué. Quand vous allez sur les produits, vous voulez aller dans les rayons, là vous parlez de gros volumes. Et là, ce, ce genre de relation commerciales se s'établit plus facilement quand vous avez l'opportunité d'aller rencontrer le votre potentiel acheteur physiquement. Et vous pouvez aller parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de détails qui entrent en jeu dans, dans, dans ce genre de, de négociation. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens ici aux États-Unis qui veulent consommer vos produits, des produits au cacao. Euh, tout à l'heure, euh, j'entendais dire qu'il y, y a beaucoup de, de, de cacao, de chocolat en, ivoirien qui est exporté vers euh, les États-Unis. Il, il y a un marché. Il faut juste pouvoir, dans le cas spécifique du, du fait de l'exposition de vos produits dans les rayons de supermarché, il faut pouvoir parler avec ces entreprises de, de, qui ont ces supermarchés-là et ces chefs pour négocier avec eux. Ou alors avoir un représentant qui a déjà ces relations-là, avec lequel on pouvait faire une joint venture pour euh, aller sur ce marché spécifique-là. Merci, Vital. Cara, s'il te plaît, pourrais-tu... Oui, concernant la question de M. Quadio, il veut voilà. qu'on aille, si euh, j'ai bien compris, step by, de step. Façon, step, by step, exactement. Euh, méthodologie de certification dans le cadre de l'AGOA, si j'ai bien noté la question. Tout oui. d'abord, je voudrais dire que dans le cadre de l'AGOA, il n'y a aucune exigence concernant la certification. Il faut que cela soit clair. L'AGOA, c'est tout simplement un instrument douanier qui donne une franchise de droits de douane, qui va permettre à vos produits de ne pas payer les droits de douane. C'est tout. En dehors de ça, l'AGOA, c'est fini. Maintenant, la certification. La certification, elle coûte cher. Et il y a plusieurs types de certification. La certification dépend du type de produit que vous voulez exporter. Elle dépend également de votre acheteur, de ce que veut votre acheteur en termes de qualité et en termes de produits certifiés. Euh, N'est-ce pas donc, c'est sur la base de ces deux éléments-là. Une fois que votre acheteur, prenons un exemple, votre acheteur veut importer des manques. Il est dans le domaine des manques séchées euh, certifiées biologiques. Donc, il va vous dire, euh, moi, si vous pouvez faire certifier vos produits en tant que produits biologiques, je pourrais peut-être les prendre. Là, on pourra discuter. Donc là va commencer pour vous le processus de la certification. Il faut tout d'abord identifier un organisme certificateur, c'est-à-dire un organisme qui est accrédité pour pouvoir certifier votre mangue séché comme étant biologique. Une fois que vous avez identifié cette structure, vous pouvez discuter avec la structure afin qu'elle puisse comprendre dans quel domaine vous opérez euh, quel est votre process en matière de transformation, euh, d'où proviennent vos matières premières, etc. C'est-à-dire etc. que euh, l'organisme va vous faire faire d'abord un audit. Avant d'être certifié, Ils vont vous faire faire un audit. Donc, une fois que votre entreprise et vos produits, votre process est audité, ils peuvent vous dire euh, si tout de suite vous pouvez aller à la certification ou s'il si y a des, des corrections à faire pour être certifié. Souvent, il y a de, la plupart des, du temps, il y a des, des recommandations qui ressortent de l'audit qui vont vous permettre donc de vous remettre à niveau. Donc, une fois que vous vous mettez à niveau, l'entreprise ou bien l'organisme certificatrice peut revenir encore pour pouvoir vous certifier en ce temps-là. Donc, c'est un processus généralement qui prend du temps et ce temps-là dépend de votre niveau en fait de préparation par rapport à euh, par rapport à la certification. Donc, en fonction de la demande de votre acheteur, déjà, vous pouvez commencer à vous informer euh, sur le processus donc, de certification. Mais en la matière pour la GOA, il n'y a aucune exigence à ce que vos produits soient certifiés au préalable. Donc, la certification va dépendre donc, de votre acheteur. Très bien. J'espère que vous êtes satisfait, M. Kouadjouk. Oui, c'est très clair. Oui. Très bien. Ok, merci. Après Abidjan, après Abidjan, nous voulons rejoindre notre public qui se trouve à Bamako. Bamako. Vous pouvez poser vos deux questions. Ok, bonsoir et merci à tout le monde. Donc, moi, c'est Madame Simpara, présidente Web Mali. Ma question, j'ai une question, de contribution. Ma question, c'est de savoir, déjà, tout le monde sait que pour aller vers le marché américain, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. La question s'adresse à Vital. Qu'est-ce qu'ils ont par rapport à cette question d'investisseurs? Parce que ça. Pose des problèmes. Donc, on a les matières, on a la technologie, mais il faut quand même des investissements, du financement pour pouvoir exporter. Ça demande beaucoup d'argent. Pour la contribution, c'est de vous dire que j'ai mes infusions qui ont été certifiées bio-NOP par Certisys Belgique. Donc, parce que c'est mon client qui l'a demandé aux États-Unis. Donc, là, j'ai. Mais même là, malgré la certification, je peux aller avec mes produits vers mon client, il n'y a pas de problème. Mais quand même, ça demande beaucoup d'autres choses. Comme Cara l'a dit, vraiment, il faut se mettre aux normes. Il faut respecter les emballages, le conditionnement, pour faire face à ce marché. Mais ce n'est pas la loi en tant que, comment dire, la loi qui nous demande ça. Mais c'est juste le client. C'était juste pour apporter cette contribution. Merci, Madame Sefa. La deuxième question venant de Bamako. Moi, c'est Moussa Barigo. Je suis artisan designer, euh, transformateur de coton biologique et de teinture naturelle. Et c'est pour dévaler à KARA. Et au tout début euh, de la voie, on avait des experts qui venaient pour pouvoir euh, nous aider à faire le développement des produits. Parce que euh, vous savez, euh, au Mali, nous ne, pas, nous ne connaissons pas les tendances, surtout les size. Ça, c'est très, très important. Hein? Maintenant, euh, sinon, on a, a des bons produits. Et regardez comment que moi je porte. C'est moi qui le fait. Alors, je suis. Monsieur Bakayé, vous, mais... vous êtes très bien oui. voilà. habillé. La question est bien. C'était <rire> ça ma question. Il nous faut encore des aspects qui viennent et nous, nous apprendre le, les 16 et les tendances. Je, je, je, je vous remercie. Merci, merci. Alors, nous avons les deux questions venant de Bamako. La question de Madame Souba avec M. Vidal. Vital, s'il vous plaît. Oui. Alors, euh, Madame Souba. C'est Mme Soubara. Vous m'entendez Sempara, Sempara. Madame sempara, désolé. Je, je, je, je notais bien le nom. Très bien. Alors, Madame Sempara, la question que vous avez posée, c'est celle de l'investissement pour atteindre le marché américain. Vous avez parlé euh, des investisseurs et du financement. Alors, euh, j'avais pris une note tout à l'heure, c'est OPIC il y a une institution américaine appelée OPIC oui. et euh, eux, ils financent le commerce entre les entreprises américaines et les entreprises d'autres pays du monde. Ça peut être l'Afrique aussi. OPIC, c'est particulier. Tout dépend de la taille du deal que vous voulez faire. Euh, OPIC commence à partir de 5 millions de dollars. Et il faut qu'il y ait un, asso un associé américain qui est au moins 25% de part sociale. Ça, c'est vraiment particulier. Ils sont à, ils sont à Washington. Il faut enregistrer l'entreprise aux États-Unis. Le, en, en, en termes de ce que je sais, les gens que j'ai eu à rencontrer en termes d'investissement c'est tout, tout ce que j'ai eu à entendre jusqu'à présent en termes d'investissement dans ce secteur-là à part ça euh, le reste de l'investissement sera vous-même ou alors vous trouvez des associés locaux qui, euh, et vous faites de la publicité parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tout de suite aller euh, vers les gros volumes. Le gros volume, c'est très bien. Mais si déjà dans votre pays, vous n'êtes pas habitué à, à vendre des conteneurs, à vendre 100 tonnes et autres, quand on va vous le demander euh, hors du pays, vous allez utiliser vos pauvres ressources pour euh, cette commande-là. Et peut-être même que la commande n'ira pas jusqu'au bout. Parce que les, les commandes, enfin, Cara doit comprend comprendre de quoi je parle. Les, les commandes de gros volumes... Il faut de l'expérience. On vous parle de crédit documentaire, on vous parle de lettre de, euh, de crédit. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de banques africaines qui ne sont pas acceptées non plus. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui entrent en jeu. Donc, ce que je veux dire, je, je ne sais pas, je, je ne connais pas la taille de votre entreprise, mais moi, ce que je recommande souvent au niveau du, du Export House, aux entreprises qui viennent chez nous, c'est commencer déjà petit. Mmh. Commencez déjà par vendre un ou deux produits par semaine à un américain et, et progressivement quand vous le vendez en ligne progressivement avec en, en, en, plus vous avez des commandes plus vous allez contrôler votre croissance il y a des problèmes quand il y a une commande qui est trop grande par rapport à votre capacité de production actuelle et en, en Afrique je ne connais pas je ne sais pas comment ça se passe au Mali mais il y a très peu d'institutions qui financent euh, les, les PME et c'est important que nous gardons la tête froide là-dessus l'exportation ce n'est pas forcément un conteneur L'exportation, ça peut être quelqu'un qui a commandé un seul habit et que vous avez livré avec succès. Et que cette personne dit à ses amis, « ah ben, très, Tiens, j'ai commandé ça en Afrique. J'ai été livré à, à, à temps. Viens, tiens, viens commander cette, per cette personne en plus. » Je pense fondamentalement à la croissance organique. Il faut oser commander, commencer petit. Il n'y a pas de honte à ça. Mais commencer petit et commencer par au augmenter progressivement vos ventes. Comment marcher Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les investisseurs, même pour conclure, un investisseur ne vient pas pour vos beaux yeux. Un investisseur, il vient pour un échange, un retour sur investissement. Soit c'est un prêt, et là il faut beaucoup de garanties, soit il prend des parts sociales. Un associé, vous pouvez pas, enfin, un mariage, vous pouvez divorcer, mais un associé, vous ne pouvez pas divorcer. C'est à vie une association d'entreprise, à, à, à part si on vend l'entreprise. Et, et, et, et en plus, quand vous avez un contrat d'investissement, il faut avoir de bons avocats pour les lire. Donc ce que je veux dire, c'est. C'est important de, de, faire les, de passer par chaque marche de l'escalier. Moi, c'est ce que j'ai appris de, de, de tout ce temps-là. C'est important de, de, de faire le point de savoir où est-ce qu'on est réellement et quelle est la, la meilleure décision à prendre en fonction des ressources que l'on a. C'est toujours mieux d'optimiser vos ressources Bien. pour ne pas vous retrouver dans des dépenses incroyables. Désolé, j'ai été un peu long sur la question. Merci, mais... merci Vital, merci. Pour la deuxième question depuis Bamako, je pense que Cara pourra nous aider, c'est-à-dire la question de M. Moussa Bakayoko. Euh, merci beaucoup Marie. Oui, en ce qui concerne la question de M. Bayeo, c'est vrai que dans le temps, euh, entre 2010 et 2012, euh, dans le cadre du projet West Africa Trade and Investment Hub, il y avait des, des, des experts dans le cadre de l'artisanat euh, qui visitaient un certain nombre de pays dans la sous-région, euh, dont le Mali, euh, pour appuyer un peu les entreprises dans le domaine donc, euh, de l'artisanat. Euh, ça, c'était sous cette euh, version du Trade Hub. Ensuite, le Trade Hub avait évolué et du coup, euh, l'artisanat ne faisait plus partie des secteurs qui avaient été retenus. Euh, la nouvelle qui nous a été annoncée là, lors du forum à Goa, c'est qu'il y a un autre projet Trade Hub euh, qui va certainement commencer d'ici euh, la fin de cette année euh, et que cette version ne prendrait pas en compte euh, cette fois-ci euh, les, les, les, les secteurs. Voilà. Il n'y aura pas de secteur prioritaire, de filière prioritaire. Partout où il y aura des opportunités, euh, donc le projet pourra travailler avec, euh, avec les gens. Et ça va rejoindre également la question de Mme Sempara. Il y aura un volet donc, de subvention et d'investissement. Donc l'entreprise va investir avec l'USAID. Donc voilà, Donc ce mécanisme-là sera mis en place d'ici la, la fin de l'année. Très bien, merci Cara. À présent, nous allons rejoindre notre auditoire, et notre public qui se trouve donc à Dakar pour leurs deux premières questions. Dakar. Êtes-vous connecté Vous Comment avez le micro pour les questions. Vous nous entendez Oui, nous vous entendons. Allez-y, madame. Bonjour. Alors, moi, je suis Yann je suis Hub Manager uh, à Et, uh, Un peu, voilà. Un peu plus fort, s'il vous plaît, madame. Alors, je disais que je suis Yann DeKiam, Manager à DioCollapse. Oui. Et uh, ma question s'adresse à Vital. Donc, vous nous avez un peu expliqué euh, le processus euh, de la vente en ligne avec votre site, mais j'aimerais savoir en fait où intervient euh, exactement l'AGOA dans ce processus de vente en ligne. Et euh, autre chose, est-ce que euh, par rapport à votre site, c'est seulement des, euh, des produits non périssables ou bien euh, d'autres produits aussi peuvent euh, intervenir Merci. Merci Madame. La deuxième question depuis Dakar bonjour à tous merci bonjour je suis euh, mam haridienne euh, je suis directrice de bio essence euh, biocondiments et trois experts bonjour vital et bonjour euh, euh, à l'autre expert je souhaite en fait euh, intervenir non pas pour une question mais pour apporter ma contribution par rapport aux questions posées la première euh, de la côte d'ivoire qui parlait du cacao euh, ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une mission au mois de mars avec la, dé, la permanence euh, ivoirienne euh, des Nations Unies euh, à New York, nous avons eu à travailler sur le cacao. Euh, il faut savoir qu'une entreprise euh, très euh, primée, très prisée en code, euh, aux États-Unis, par, pardon est venu spécialement, normalement, lors de l'Agoa, il faudrait se rapprocher de M. Koné ou euh, du ministère du commerce ou de la permanence euh, euh, ivoirienne des Nations Unies euh, à New York pour le cacao parce qu'il souhaite avoir un partenariat avec la Côte d'Ivoire et implanter une usine qui soit certifiée GFSI au niveau euh, euh, de, de la Côte d'Ivoire et travailler spécifiquement et les fèves de cacao pour faire du chocolat et également le beurre de cacao. Donc, euh, je pense qu'il y a une très grosse opportunité. Merci, merci, merci, merci Mme Diagne, pour votre contribution. Nous, allons, nous allons laisser euh, l'occasion à nos experts de répondre oui. donc à la, question, euh, pour la première question posée par, Tiam, par Mme Thiam. Oui, Tiam. oui. Vital, Vital, vous pouvez reprendre la question sur la vente en ligne. La vente oui. en ligne. Mais déjà, je veux remercier Mam pour, euh, pour son intervention. Je, je suis un peu ce qu'elle fait. Elle fait un travail extraordinaire. Euh, alors, euh, Madame de Joko Labs, euh, la GOA, en, comment est-ce qu'elle intervient dans la vente en ligne Alors, la GOA, encore une fois, pour euh, essayer de répéter ce que Cara a dit, c'est juste de la facilitation douanière. Pour qu'il y ait facilitation douanière, il faut qu'un produit arrive à un port douanier. Pour que ce produit arrive à un port douanier, il faut que ce produit ait été envoyé. Pour qu'il soit envoyé, il faut qu'il y ait une commande. Et que quand il y a une commande, il y a eu un paiement. En fait, je, je, je, je fais un retour pédalage pour que vous compreniez en, en quoi le e-commerce intervient. Euh, Aujourd'hui, euh, Alibaba a fait de la Chine, euh, a aidé énormément de PME chinoises et la Chine a conquis le monde parce qu'il y a une plateforme qui arrive à donner une voix aux PME chinoises. Partout aujourd'hui, on peut commander un téléphone, on peut commander n'importe quel appareil électronique ou toute autre chose Made in China en ligne. Quand ces produits sont commandés, avant que le produit ne vienne chez vous en général, ils vont vous demander est-ce que vous avez le droit d'importer, vous avez un cadre d'importateur, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour importer chez vous. C'est la même chose vers les États-Unis. Euh, nous, tout ce qu'on fait, c'est, parce qu'avant d'arriver à Vodaguar, il faut avoir des commandes. Donc, tout ce que nous faisons, c'est que nous vous donnons la plateforme pour bien présenter vos produits, un, un catalogue en ligne où vous pouvez vous expliquer tout. Toutes les questions sont posées en, en amont, si bien que vous, vous traversez cette, cette étape juste une, une seule fois. On vous aidera à répondre à toutes les questions. Le reste, comme je, comme je, comme je l'ai déjà dit par le passé, nous facilitons le paiement, nous, euh, nous facilitons aussi le shipping avec les réseaux postaux pour les, petites, les petits volumes, pour les plus gros volumes. Ce sont les méthodes traditionnelles d'envoi de, de, de, de colis par fret aérien ou par fret maritime. Donc voilà un peu. Alors, je voulais dire, il y a un autre. Est-ce que j'ai répondu Alors, Pour les non-périssable ou nous, on n'a pas de préférence. C'est juste une, une plateforme qui permet à types de produits de, euh, de pouvoir vendre en ligne. Mais Merci. Merci Merci. Je ne sais pas si Cara aimerait intervenir sur cette question, sinon nous passons. Cara Marie, on peut passer, on peut continuer. D'accord, donc, donc nous passons directement Merci. à Lomé. On voudrait retrouver notre public à Lomé. Est-ce que vous êtes toujours avec nous pour vos deux questions Alors, Vous nous recevez Oui, allez-y, monsieur. Vous n'avez plus de questions d'accord oui, oui on, a des, on a des questions vous avez oui, des questions euh, oui j'ai une question à monsieur vital je suis à web togo et je voudrais qu'il nous donne parce que je n'ai pas bien entendu son adresse et c'est esporting.net Qu'il nous donne vraiment qu'il est belle merci merci deuxième question venant de l'omé Ça va, d'accord. Oui, ça va pour le moment. D'accord. Donc Vital, pourrais-tu reprendre ton adresse, s'il te plaît Bien sûr. Alors, je vais aller très lentement. Nous avons deux sites. Il y a le site de l'entreprise qui est Exportunity. E X P O R T U N I c'est le nom de l'entreprise. Nous avons le point com qui est euh, c'est le site de l'entreprise en fait. Vous allez pouvoir voir tout ce que nous y faisons et ensuite nous avons le point net qui est la plateforme commerciale. Donc, nous avons plusieurs produits, Donc, il y a la plateforme commerciale sur le, le point com, vous verrez aussi le, le lien pour acquérir nos cartes euh, prépayées qui sont notre produit. Donc voilà. Et pour nous écrire, vous pouvez écrire à trade Très bien. Très bien, merci. Nous aimerions rejoindre Cotonou. Oui, Cotonou est là. Cotonou, voilà, nous vous retrouvons pour vos deux questions. Oui, vous avez la première question. Allez-y. Je suis Laurette Mauna. Je suis la promotrice des céréales de Lori. Euh, ma question s'adresse à M. Sounoubou. Euh, il avait abordé tout à l'heure une question relative au, au packaging. Je voudrais d'abord, c'est une question en même temps une doléance. j'aimerais savoir s'il ne peut pas, comme il est déjà un pont entre nous et les États-Unis, euh, trouver quand même, euh, je ne sais pas, une source d'approvisionnement pour parce que <rire> on a Et un des problèmes que nous rencontrons ici, c'est le problème de packaging et voilà que pour exporter comme il a si bien dit il faut un bon packaging Donc, alors qu'est-ce qu'il pense quand même à apporter comme solution euh, ça va véritablement nous aider merci merci Laurette, la deuxième question de Cotonou bonsoir c'est madame Eze euh, ma question est comment euh, Agoa est en train de Aider les exportateurs de Bénin à recevoir les paiements par PayPal? Merci. Mm -hmm. Merci. Donc, vous avez les deux questions depuis Cotonou. On commence par Vital, allez-y. D'accord, merci. Alors, PayPal, just down. OK, très bien. Première question, euh, packaging. Euh, madame Maouna, c'est bien ça Oui. Alors, madame Maouna, au Bénin, nous, nous avons depuis quelques mois euh, le Export House, comme je vous l'ai dit, c'est à Ganhi. Et nous avons euh, donnons un espace à ceux qui font de la promotion de packaging au Bénin pour y, y, y faire connaître leur packaging. Nous avons aussi lancé notre propre marque, je dirais, de packaging, les Export Bags, qui sont des, des petits sacs biodégradables qui sont fermables aussi et qui sont, il, y en a, il y en a aussi des imperméables, mais dans le domaine de l'agroalimentaire il, il y a des producteurs d'emballage au Bénin que beaucoup de gens ne connaissent pas mais avec lesquels nous travaillons, donc si vous vous, vous rapprochez du Export House euh, nous, nous répondrons à vos questions. Je vais vous donner un numéro de téléphone auquel vous pouvez écrire aussi euh, qui, est, qui, est, qui est actif 24 h 24 sur Whatsapp et, et par appel direct, c'est le euh, alors 229 69 13 40 40 c'est notre euh, toll-free pour, pour le Bénin. Toutes les questions relatives à Exportunity, il y a toujours quelqu'un qui répondra. Le 69, 13, 40, 40, plus 229. Donc, voilà pour, pour votre question. Alors, euh, deuxième question, paiement par PayPal. Alors, il est important que vous compreniez. Le Bénin n'est pas dans la liste des pays où PayPal envoie de l'argent. L'argent voilà. peut quitter le Bénin pour PayPal. Mais Paypal ne peut pas envoyer l'argent au Bénin. Par contre, nos cartes bancaires, les export, les export cards, il y a une particularité, ce sont des cartes prépayées validées par Visa qui ont euh, ce qu'on appelle le travel bin. Ça nous permet en fait que quelqu'un qui a un compte Paypal qui n'est pas au Bénin, peut lier cette carte-là à son compte Paypal et envoyer son argent de Paypal vers cette carte-là. Ça se passe en moins de deux minutes. Okay. c'est du cash out ça s'appelle dès que l'argent vient son... il peut cash out sur sa carte export card à lui ou il peut cash out sur votre carte export card à vous vous comprenez l'argent pourra venir directement sur votre carte bancaire export card qui est utilisable partout dans le Bénin c'est gratuit dans tous les guichets bancaires au Bénin vous pouvez vous le recharger par mobile money voilà. Donc, vous pouvez avoir accès à votre argent je ne sais pas si ça répond à votre question mais ça c'est dans le cas où vous recevez un paiement, un, paiement, un paiement direct mais à part ça sur notre plateforme, collectons les paiements vis-à-vis en ligne, qui viennent sur un compte bancaire UBA directement, et nous pouvons cash-out de là, vers n'importe quel autre compte bancaire. Merci Vital. Cara, tu aimerais bien intervenir là-dessus, sinon nous passons à un troisième tour de questions avec Abidjan. Oui, on peut continuer, je pense que c'est bon. Abidjan, Abidjan, la première question, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, Arnaud, Québec, J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une plateforme où on peut avoir des bases de données sur tous les produits qui sont exportés à partir des États-Unis Pour savoir exactement quelle est la demande et puis pouvoir aussi adapter notre offre en fonction. Merci. La deuxième question depuis Abidjan La deuxième question, je suis Jérémy Cordio, président de l'organisation des premiers de Côte d'Ivoire. Je voudrais au dire merci à M. Cara qui nous a formés au mois de février 2019, suite à une demande qu'on a adressée à l'ambassade des États-Unis. L'organisation des PME de Côte d'Ivoire souhaitait exporter. Donc, les membres m ont demandé une formation. On a reçu cette formation par le biais de M. Kara, comme je disais tantôt. La question que je voulais poser s'adresse à M. Vital. Je voulais savoir, concrètement, pour des PME déjà, après la formation, nous avons commencé à nous mettre en groupement et qui voulaient exporter vers les États-Unis. Est-ce qu'à euh, travers M. Vital, comme il le disait, il est le pont, il peut nous permettre de trouver les clients en tout temps restant à Biggen pour vendre nos produits. Est-ce que cela est possible? Si oui, comment ça va se passer? La deuxième question, ça s'adresse oui, à, à tout très le vite, monde. s'il vous plaît. Très vite. Très okay. vite. OK. La deuxième question s'adresse à, à M. Cara et aussi M. Vital. On voulait savoir, lors de, la, du sommet qui a eu lieu à Bigan, j'ai rencontré un expert qui disait que lorsque j'ai posé le problème sur l'exportation, il m'a conseillé que nous prenions attache avec les grandes distributions aux États-Unis pour définir comment les produits qu'on souhaitait exporter soient dans ces euh, grandes surfaces. Est-ce que M. Kara ou M. Vital peuvent nous aider à trouver ces espaces là pour que nous puissions envoyer nos produits Merci, merci, merci monsieur. Donc, nous attendons la réponse, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je vais aller très vite sur la, la première question. Euh, merci pour votre question. Euh... Alors, comment vous allez trouver des clients vers les États-Unis Il y a une chose que nous pouvons faire en pratique. J'aimerais qu'on puisse entrer en contact après ce panel-là. Je vais, je vais donner mon email, alors. C'est plus simple. Mon email direct, c'est vs.exportunity.net. vs, VS mes initiales, comme Vital son euh, Oui, ça va. On vous le donnera tout à l'heure. Okay. VS@ Alors, ce que nous pouvons faire, c'est… En, en pratique, quand vous avez votre boutique en ligne, vous êtes, vous êtes un commerçant, vous avez un budget marketing. On peut vous aider à apprendre à, à faire du ciblage en termes de, de, de, ma, de marketing digital. La les habitudes de consommation américaines sont très portées sur la, le e-commerce. E ce n'est pas comme en Afrique. C'est ici qu'on veut, on veut manger, on commande en ligne. Euh, on, veut, on veut faire quoi que ce soit. Les gens sont habitués à acheter en ligne. On n'a pas besoin d'éduquer les gens par rapport à l'achat en ligne. C'est pour, pour ça que notre plateforme est assez adaptée pour ça. Donc, on peut vous aider à faire cette promotion-là. Une autre chose qu'on peut faire, c'est organiser euh, une petite foire virtuelle avec une chambre de commerce par un partenaire ici et essayer de faire la promotion spécifiquement de ce que vous faites. Je, je suis intéressé par ça, je, je voudrais qu'on puisse en parler une euh, box après. Euh, ensuite, euh, les grandes surfaces, je pense qu'il y, y a une institution appelée CCA, le Corporate Council in Africa, où j'ai eu la chance d'avoir fait euh, mon internship euh, il, y a, il y a quatre ans. J'ai de très bonnes relations avec eux toujours. Et beaucoup de grandes, de grandes entreprises, et grandes surfaces américaines sont membres de CCA. Et ça peut être intéressant, un, un bon canal pour… pour euh, mm -hmm. Pour les rencontrer, il y, a, il y a un membership fee, mais il faut aller sur leur site internet, euh, le Corporate Council on Africa. Il y a beaucoup de, de, de, grands, de grandes entreprises africaines qui font partie. Il y a l'écho et est membre, Tony en est membre. Enfin, aux États-Unis, il y a beaucoup de grandes entreprises qui font partie aussi. Donc, c'est un bon creuset pour euh, les rencontres one-to-one. Euh, -one. Très bien. Merci. À présent, nous allons repartir à Bamako, si possible, sinon Dakar. Oui. Oui. La première question. Euh, oui, Philippe, tu peux t'approcher un peu. Oui. Bamako, une question. Allez-y. Bamako, nous vous écoutons. Oui, bonsoir tout le monde. Euh, je me nomme Philippe Keita. Je suis la promotrice d'Agro Women, Agriculture Women and Entrepreneurship. Euh, C'est une entreprise débutante qui travaille dans le domaine de la transformation des céréales. Euh, actuellement, nous travaillons sur le sésame. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir les conditions d'exportation, les critères d'éligibilité pour l'exportation des produits alimentaires tels que le sésame et les riz. Au aux États-Unis bien sûr. Merci, oui. merci. Nos oui, experts, Kara, tu aimerais bien nous donner la réponse, s'il te plaît, plaît. Est-ce qu'il y, est qu y a une autre question pour Bamako, Tijan, c'est bon Ok, Kara. Merci beaucoup, Marie. Euh, avant de répondre à cette question de Bamako, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait demandé euh, euh, la base de où est-ce qu'il pourrait trouver la base des données concernant les, les exportations. Voilà. En fait, euh, la, la personne peut consulter la base de données de USITC, USITC.gov. Euh, donc, vous aurez l'opportunité de euh, d'extraire toutes les données que vous voulez voilà si vous êtes euh, si vous êtes habitué à le faire ça peut être facile mais si vous n'êtes pas habitué avec les outils d'analyse des données commerciales ça peut être fastidieux donc euh, si vous avez une demande très précis très précise très claire en la matière vous pouvez juste de la donner à, à Marie qui pourra me l'envoyer par email et on pourra vous envoyer les, les données par email ça également c'est possible euh, concernant la question de Mme Keita, exportation des produits alimentaires vers les États-Unis, euh, la première des choses euh, à faire, c'est de s'assurer d'abord, est-ce que euh, le client qui va recevoir votre produit est même apte à pouvoir importer ce type de produit-là? Euh, je dis cela, c'est très important parce que euh, j'ai vu le cas cette année. Avec l'entreprise du Liberia qui a voulu exporter du riz euh, donc sur les États-Unis, et il s'avérait que l'entreprise qui devait recevoir le produit n'avait pas fait les formalités avec le FDA et ne, donc ne pouvait pas euh, en fait importer donc des produits alimentaires. Donc cela est très important. Assurez-vous que votre partenaire commercial est apte à importer le type de produit que vous voulez exporter. Pour certains produits. Euh, il est nécessaire d'avoir un permis d'importation. Donc, il faut vous assurer que l'importateur peut en fait avoir ce permis d'importation-là. Et par la suite, il faut que vous-même, vous puissiez faire enregistrer euh, votre entreprise euh, au niveau donc, du, du FDA. Euh, donc, l'enregistrement au FDA est, est obligatoire, euh, pas uniquement pour les entreprises donc, étrangères comme les entreprises peut-être maliennes, mais également pour les entreprises américaines qui veulent importer des produits alimentaires. Donc, une fois que vous êtes enregistré avec le FDA et que vous avez votre numéro FDA, d'autres agences peuvent donc participer à l'inspection de votre produit à, à l'arrivée au niveau du cordon douanier américain. Parce qu'avant que la douane n'intervienne, en fonction de la nature du produit, vous avez différentes agences américaines qui peuvent intervenir pour faire donc des, euh, des, des inspections, des, des tests d'usage. Vous avez le département en charge de l'agriculture, l'USDA qui pourrait intervenir sur les produits d'origine agricole. Vous avez euh, d'autres agences, l'agence la, qui, qui, qui travaille sur l'environnement, euh, qui pourrait également tester euh, euh, les produits agricoles par rapport aux, aux pesticides, etc. Donc déjà, quand vous avez un produit spécifique que vous voulez exporter, il faut chercher à connaître tout ce qui euh, concerne la réglementation euh, par rapport à ce produit-là. Donc, quelles sont les conditionnalités d'importation de ce produit donc, sur le marché américain, euh, afin donc, de s'assurer que le produit va merci. passer tous les tests. Merci, Cara. Merci. Nous revenons merci à Dakar. Dakar Pouvons-nous avoir vos deux questions et bonsoir. Dakar, oui, allez-y, je vous prie. Okay. Euh, moi, c'est Thomas Sabin. Je suis euh, le promoteur d'un cabinet en gestation, African Trade Policy Expert. consulting. Alors, euh, c'est un cabinet qu'on a mis en place euh, dans l'objectif, effectivement, de, de vulgariser les principes et les règles de fonctionnement du système commercial multilatéral, parce qu'on s'est rendu compte qu'en Afrique, il y a un sérieux problème malgré euh, l'insertion de nos pays dans le, le, le, le commerce international, nos pays ne savent pas vraiment profiter de, de, de cette opportunité qui leur offerte à travers, parce que dès qu'on prend déjà l'OMC, il y a assez des articles qui font qu'aujourd'hui, les pays en développement ont certaines facilités, mais ils ne savent pas, faute de méconnaissance de ces règles. Alors, moi, ma question, c'est par rapport à... Déjà, je tiens aussi à saluer nos, nos experts. Votre question, s'il vous plaît, monsieur. Non, par rapport aux... Votre question, oui. Effectivement, ma question, c'est par rapport aux lignes tarifaires. Euh, il me semble que l'AGOA a, a subi plusieurs modifications. L'AGOA est à son cinquième amendement, je crois. Euh, quelle, quelle est la nouveauté et quelle nouveauté actuellement euh, renferme le, le, le, nouveau, le nouveau programme AGOA? Okay. C'est la première question. Et l'autre question, c'est par rapport à, à effectivement à, aux lignes tarifaires. Les lignes tarifaires, qui bénéficient effectivement d'une franchise de droits de douane. Vous l'avez dit tout à l'heure que la voie, dans l'AGOA, il n'y a aucune exigence en matière de certification, mais nous savons très bien qu'aujourd'hui, euh, les instruments, beaucoup des États utilisent les mesures non tarifaires comme instrument de protection, parce que le consommateur américain, apparemment, est très exigeant par rapport aux normes et tout ça. Aujourd'hui, il y a deux dilemmes, il y a les normes privées et les normes publiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un constat qui, malgré aujourd'hui, il y a deux décennies, c'est là que l'AGOA a été mis en place, mais l'offre d'exportation des pays africains n'a pas augmenté de façon substantielle. Alors, ma question est de savoir, parce qu'il y a un fonds qui a été mis en place par l'État américain pour l'assistance technique et, euh, et les renforcements de capacité. Alors, j'aimerais savoir comment faire pour bénéficier effectivement de, ce, de, de ces aides. Vers Merci. -ce Merci, M. Sada. Merci beaucoup. Avons-nous une autre question venant de Dakar Avons-nous d'autres questions de Dakar C'est encore mal oui, Vas-y, vas-y. Alors, euh, je j'interviens sur la dernière question qui a été posée par rapport aux produits agricoles et au sésame. Il faut savoir que les Américains euh, sont des, des premiers importateurs du monde. Ils importent en trillion, ça veut dire le milliard de milliards. Le chiffre n'existe pas en français. Par contre, il faut aller saisir les opportunités et les Américains. Le gouvernement américain est très frileux en ce qui concerne les produits agricoles non transformés. Il faut faire très attention. La transformation est très importante. Pour les produits qui sont non transformés et qui sont demandés et qui sont éligibles à l'Agoa, on va vous demander en général la fumigation. Essayez de voir déjà si dans votre pays, au niveau de vos frontières, vous avez les éléments pour pratiquer la fumigation. Je vous remercie. Merci, merci, ma'am. Merci. Alors, nos experts, vous avez deux questions venant de Dakar. Si vous pouvez nous répondre rapidement. Nous pouvons commencer par Kara. Kara Oui, oui. Je voudrais, je voudrais déjà remercier ma'am Caridienne pour cette contribution. C'est très important. Euh, alors, concernant notre ami euh, consultant. Euh, voilà. Je pense qu'il est intéressé par euh, euh, la loi concernant l'AGOA ainsi que les différents amendements. Donc, je voudrais juste l'inviter à visiter le site web de l'AGOA, agoa.info, où il a la possibilité d'avoir la loi originelle, mais également les différents amendements. Mais pour aller très vite, je voulais juste dire qu'il y a eu euh, euh, quatre, trois amendements. Donc, l'Agua qui a donné l'Agua 2, l'Agua 3 et l'Agua 4, trois amendements. Et ces, amendements, ces différents amendements ont eu pour objectif, non seulement d'augmenter le nombre de lignes tarifaires, euh, donc d'augmenter le nombre de produits éligibles à l'Agua, mais également euh, de faciliter certaines conditionnalités, surtout euh, dans le secteur donc, du textile. Parce qu'au début de l'Agua, pour le secteur textile, il y avait certains types de règles qui faisaient que les pays n'arrivaient pas à, à exporter les produits textiles, les vêtements. Donc, les différents amendements ont eu pour objectif d'assouplir les conditionnalités d'exportation, notamment les règles d'origine pour les, les, les vêtements, également augmenter donc, le nombre donc, de, de, de, de groupes de vêtements qui peuvent être éligibles dans le cadre de, de l'AGOA. Voilà. Merci, Cara. Est-ce que vous pourrez intervenir sur la deuxième question de Sabin, depuis Dakar, sur les lignes tarifaires Oui, aujourd'hui, il faut dire que dans le cas de l'Agua, il y a plus de 6500 lignes tarifaires. Les lignes tarifaires ne sont autres que les produits, en fait. Et comme je l'ai dit, la liste de toutes ces lignes tarifaires-là également euh, se trouve déjà sur le site web donc de agua.info. Euh, les personnes qui sont intéressées peuvent vérifier si leur produit est éligible à l'agoa ou pas à travers donc, euh, euh, euh, ces lignes tarifaires-là qui sont déjà disponibles. D'accord. Il est 15h23 et nous allons, vers la fin de notre émission, nous allons prendre nos dernières questions. Et donc, ces dernières questions, nous viendraient de Lomé. Si possible, Lomé, le public de Lomé, êtes-vous connecté Lomé? Oui, oui Lomé. Lomé. Très bien. Alors, avez-vous deux, deux dernières questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis Jolie de Poukoum, je suis Yali à Dakar. Je suis Yali Dakar à Al plutôt. Alors, ma question euh, va un peu plus dans le sens du packaging. Je souhaiterais, je souhaiterais savoir quelles sont les mentions obligatoires à avoir sur un packaging. Est-ce que la langue euh, la langue à adopter, que ce sera en français, en anglais ou, euh, ou le bilingue, le français, l'anglais. Merci. Merci, merci. Nous allons demander une dernière question, la toute dernière venant de Lomé. Oui, bonjour, c'est Ivette, la présidente de Aweb Togo. Euh, Je voudrais avoir, le, si possible, avoir le, le contact de la dame qui vient d'intervenir. Merci. Celle qui vient d'intervenir de, du Sénégal. D'accord, depuis Dakar, c'est-à-dire MAM. Hein? Ma très bien, très bien. MAM, ma si tu nous suis, il faudrait poster ton adresse depuis Dakar, oui. envoyer à Lomé. Bien. Oui. D'accord. Bah, Vital, Vital, nous avons laisser nos experts répondre. Vital, pourrez-vous nous répondre euh, sur, la, sur laquelle des questions. En ce qui concerne les mentions obligatoires pour le packaging et la meilleure langue pour le packaging. Alors, euh, moi, je vais donner un avis assez subjectif là-dessus. Je pense que dans ce cas, là, ce sera MAM qui sera plus adaptée pour répondre. Yeah. <rire> D'accord. Avant que MAM n'intervienne, je oui. voulais dire oui, que Cara oui, Basile, il faut obligatoirement que les informations soient en anglais. Ça, c'est important. Donc, les informations, c'est-à-dire euh, euh, sur l'emballage, le, doivent être en anglais. Et il y a, il y a en fait, euh, un document, un guide sur cela, concernant la, comment est-ce que l'étiquetage doit être fait, euh, quelles sont les, les, les mentions qui sont obligatoires, les mentions qu'il faut éviter, euh, donc, ce document se trouve sur le site web de FDA, fda.gov. Maintenant, il y a cinq types d'informations qui sont obligatoires sur le packaging. D'abord, c'est le nom du produit. Donc, le nom du produit, euh, il, faut le, il faut le mentionner. Les quantités, donc les quantités nettes doivent être également mentionnées sur, euh, sur l'emballage euh, dans, dans le système métrique international, mais également dans le système métrique euh, américain. Ensuite, vous avez la liste des ingrédients. Donc, la liste des ingrédients doit être mentionnée. Ensuite, vous avez les valeurs nutritionnelles, ce qu'on appelle Nutrition Facts. Et en la matière, il y, a, il y a un nouveau modèle de Nutrition Facts qui a été adopté dernièrement, qui est rentré en vigueur en 2018 et que les gens doivent essayer donc d'adopter de, de, et de laisser l'ancien modèle. Il y a quelques différences qui ont été apportées. Et enfin, l'adresse, donc, de la structure qui, a, qui produit donc, qui, ou bien qui distribue le produit au niveau des États-Unis. Donc, l'adresse euh, téléphonique, un contact euh, à, à juin Donc, ça, ce sont des informations qui sont obligatoires, qui doivent être mentionnées donc, sur euh, les emballages. Mais en dehors de ça, les gens ont la possibilité d'ajouter d'autres informations, euh, telles que les, comment euh, euh, utiliser le produit, euh, utiliser même d'autres langues l'arabe ou bien l'espagnol, ce n'est pas interdit, à condition que les informations obligatoires soient déjà donc en, en, en, en, en anglais. Pour certains types de produits, ça dépend des types de produits, il y a également euh, ce qu'on appelle un étiquetage spécial. Par exemple, ceux qui vendent des produits euh, alcoolisés, il y a des mentions à, à ajouter sur, euh, sur l'étiquetage. Ça dépend vraiment des produits. Mais de façon générale, il y a cinq informations qui sont obligatoires. En fonction de la spécificité de certains types de produits, vous pouvez avoir d'autres mentions qui peuvent être obligatoires également. Merci, Cara. À la demande générale, nous invitons MAM depuis Dakar à nous donner son adresse et à, la à répondre à la dernière question. Est-ce que vous est connecté depuis Dakar Je suis là. Vous m'entendez Oui. Voilà. Avant de donner mon adresse, je voudrais juste rajouter quelques informations par rapport à l'étiquetage. Euh, C'est vrai que le document qui est disponible au niveau du FDA va vous aider, mais je pense qu'il est en anglais. Je, je forme moi-même sur l'étiquetage et je vais vous envoyer à titre gratuit à tous ce ceux qui le demander un document qui va vous donner toutes les mentions obligatoires. Il a ajout, il a, le monsieur qui a intervenu... A oublié juste deux mentions qui sont très importantes. En dehors du mode d'emploi, la, la température de conservation en, ter, en, en dépendant des, des, des, des produits qui sont utilisés est obligatoire. Et également le pays d'origine, parce que c'est l'acte premier, enfin, c'est la mention première de la Goa. Quel est le pays d'origine du produit C'est obligatoire, parce que quelqu'un euh, du Bénin peut avoir pris un produit euh, au Nigeria et l'exporter, donc euh, le, le pays d'origine est obligatoire. Il y a également la liste des allergènes. Euh, quand on est dans les produits qui se mangent, donc euh, la liste est beaucoup plus ex exhaustive en fonction des types de produits que vous, que vous vendez. Mais euh, je vais vous envoyer euh, à titre gracieux, je vais le mettre à disposition, le document sur les mentions obligatoires euh, pour, euh, pour euh, ce qui est du packaging. Euh, mon adresse email, c'est M comme MAM ou Maman, K comme Koala, D de David, I de Italie, E de Emilie, N de Nathalie et encore E de Emilie, yahoo.fr Merci. Merci ma, merci. Merci. Notre émission. Juste remercier. Nous allons remercier nos talentueux experts, Vital Souvenou, ainsi que Cara Diallo. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui et nous aimerions vous dire que pour toutes les questions liées à l'AGOA, vous pouvez consulter le site internet yali.state.gov/slash AGOA, où vous trouvez pas mal d'informations utiles et nécessaires pour toute exportation et pour pouvoir entrer et avoir une bonne relation d'exportation et de vente vers le marché américain. Je pense que nous avons eu une très bonne conférence débat en ligne et nous vous remercions pour votre participation.